Merci à tous d'être encore euh, présents chaque samedi, aujourd'hui nous avons un programme très chargé, nous allons aller direction, je, je vous demanderai juste un peu d'attention s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci, nous avons un programme très chargé, nous allons aller euh, donc euh, côté rive droite, donc euh, au Leclerc d'Auxerre, donc, suite aux propos de Michel-Édouard Leclerc qui a stipulé que les non-vaccinés, et donc ceux qui ne sont pas euh, détenteurs du pass euh, vaccinal, ne pourront pas aller faire leurs courses dans, dans certains de ces magasins. Alors nous allons aller là-bas et faire comprendre aux gens que ce genre de propos, ce genre de mesures, ce genre de décision n'est pas tolérable dans la France et dans le pays des libertés. Et demain matin, donc Josette me dit qu'il y a centre de vaccination au Leclerc, donc raison de plus d'y aller. C'est la totale. Il a Alors certes, on me dit qu'il est revenu sur ses propos, donc on en parlera justement devant le Leclerc d'Auxerre, puisque donc il est revenu sur ses propos, mais euh, je ne pense pas qu'ils euh, qu étaient sincères. Après, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, et je pense que certains partageront euh, cette, euh, cette opinion. Avant de partir, je voulais euh, donc rapidement vous faire part d'un témoignage, le mien. Il y a de cela un mois, je suis tombé malade du Covid. Alors, je peux aujourd'hui témoigner de ce qu'est le Covid. Alors, ce n'est rien de plus qu'une grosse grippe. Alors, peut-être un petit peu plus virulente, certes, mais rien de plus. Malgré tout, j'ai une toux qui persiste depuis maintenant donc, un mois. Une toux encombrante, une toux euh, fatigante avec euh, des douleurs donc, au niveau de, de la cage thoracique. Alors, non pas parce que le virus est dangereux, non pas parce qu'il est soi-disant mortel, non, j'ai cette toux qui persiste puisque, comme de nombreux Français, je n'ai pas été soigné correctement, j'ai été mal soigné. Quand je suis allé voir mon médecin, j'ai pu avoir mon rendez-vous seulement une semaine après les premiers symptômes. Une semaine après. Les traitements qui, aujourd'hui, on sait leur efficacité, Ivermectine, azithromycine, azithromycine ces traitements fonctionnent. On sait qu'ils sont efficaces. Eh bien, si je les avais eus comme beaucoup de Français dès le début, je n'aurais pas eu cette toux qui aurait persisté et qui persiste encore aujourd'hui. Il est là le problème. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas pointer du doigt mon médecin, je ne vais pas le citer, je ne suis pas là pour lui faire de la mauvaise publicité, seulement pour faire passer donc euh, un message à tous les médecins de France qui refusent de prescrire. Demain, quand tout ça sera terminé, vous serez les premiers responsables. Ce ne sera pas Macron, ce ne sera pas Castex, ce ne sera pas Véran, ce sera vous. Puisque quand vous refusez de prescrire à vos patients, vous refusez par extension de les soigner. Et si l'un de vos patients fait une forme grave et en décède, ce sera de votre responsabilité, puisque vous êtes les premiers interlocuteurs de vos patients. Donc aujourd'hui, je vous demanderai de prendre en considération ces propos et de prendre vos responsabilités. Il est trop facile de dire « on n'avait pas le choix ». Le choix, il ne tient qu'à nous de le prendre. C'est beaucoup trop facile. C'est comme tous ceux qui, aujourd'hui, acceptent ce passe sanitaire, acceptent ce passe vaccinal sans sourciller en disant, je n'avais pas le choix. C'est vous qui prenez la décision de ne pas avoir le choix. Le choix, on l'a tous. Si, dès le début, la majorité des Français s'était réveillée et avaient dit non à toutes ces mesures liberticides, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, à tous les médecins de France, rappelez vous le serment que vous avez fait, celui d'Hippocrate et pas d'Hypocrite. Merci à tous. Et je tenais également donc, avant que nous lancions le cortège, puisque nous sommes assez pris par le temps, et comme je vous l'ai dit, nous avons un programme qui est, euh, qui est assez chargé aujourd'hui avec euh, pas mal d'arrêts. Euh, nous allons faire donc un sitting sur le pont. Donc, euh, puisque comme vous le savez, euh, soi-disant, nous n'attrapons pas le virus quand nous sommes assis. Alors nous allons nous asseoir au milieu du pont, comme ça nous serons tous protégés du Covid. <rires> C'est clair, je injection... ne pas... C'est un Voilà. Je voudrais pas, mais si tu viens, tu t'enlèveras pas. C'est ton non. On posait sur nous des entrailles baillonnant jusqu'à nos enfants baillonnant jusqu'à nos enfants C'était bien le, le dernier ouvrage qui vient Bientôt nous réveiller, la France alors s'est soulevée, s'opposant au rythme d'un autre âge. Sans larmes, citoyens, armés de nos passions, croyons. A déclaré qu'il allait emmerder les Français non vaccinés. Vaccinés, disent-ils, nous nous préférons parler d'injection transgénique. C'est la seconde fois dans l'histoire de la République française qu'un chef de l'État déclare sa volonté profonde de nuire à une partie des Français. La seconde fois, parce que la première fois, c'est lorsque cette Chambre des députés et Sénat réunis, indignes, ont voté à 80% pour donner les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Ce Pétain, ensuite condamné à la prison à vie, antisémites, comme Hitler faisait porter les difficultés des pays sur les juifs, français, comme les autres pourtant. Voilà ce qu'est Macron, le vrai visage de Macron, de qui Macron est-il le nom De Pétain. La Chambre des députés et sans doute demain le Sénat voteront le pass vaccinal, vecteur de l'emmerdement des non-vaccinés voulu par Macron. Rappelons à tous ces députés Godillot que le nom des 80 élus responsables qui ont refusé le blanc sein à Pétain, et à l'abandon de la République, sont gravés en signe de reconnaissance et d'honneur dans la salle des colonnes de l'Assemblée nationale. Détail de l'histoire, lors du procès de Pétain, à l'issue de la guerre et de la libération de la France, le procureur Mornay déclarait que ce « harakiri » de la République française était l'aboutissement d'un complot fomenté depuis longtemps contre la République. Un complot qui, grâce à la défaite, avait réussi. Il y avait déjà donc des comploteurs et des complotistes à l'époque. Que d'analogie entre ces deux périodes. D'un côté une guerre mal préparée, mal organisée, commandée par des officiers réactionnaires plus proches d'un, plutôt Hitler que le Front Populaire, qui va permettre le coup d'état pétainiste. De l'autre une épidémie mal préparée et commandée par des autorités et des médecins corrompus par l'industrie pharmaceutique, qui dès son début ne voyait et ne voulait et ne comptait que sur les vaccins, même s'il n'existait pas, encore soutien. Alors, euh, puisque on va devoir euh, s'organiser entre nous, nous avons euh, mis en place une conférence euh, lundi soir à 18h à Auxerre euh, pour de la prévention de santé. C'est une conférence sur les huiles essentielles. Donc si vous voulez participer, c'est Auxerre et vous pouvez venir vers moi, je vous donnerai toutes les informations. Et on a aussi mis en place depuis euh, bah, toutes ces manifestations un groupe de parole, euh, spécialement pour les personnes pour qui c'est difficile de traverser euh, bah, tout ce quotidien euh, dont les personnes qui sont suspendues, soignants et pas soignants. Hein, c'est ouvert à tout le monde pour pouvoir partager un moment entre nous. Et là cette semaine c'est mardi à 18h aussi au même endroit et vous pouvez euh, venir me trouver euh, pour avoir les informations. Voilà, merci beaucoup et bon courage à tous. On écoute les GAPAP, euh, tous les samedis et tous les samedis de tous les mois, tous les oui, le mois, tous les samedis, pour pouvoir euh, justement les priver euh, de notre argent. Et l'argent étant le nerf de la guerre, vous voyez un petit peu comment on peut agir concrètement. La deuxième chose, c'est que j'ai vu circuler, je ne sais où, et j'ai trouvé l'idée formidable. Euh, c'est peut-être de, de, bloquer, de bloquer le pays on dit, mais pas de la manière euh, forte et violente euh, par rapport à, la, à une grève possible, mais plutôt jouer des règles qu'on nous impose, à savoir, pour les non-vaccinés, si vous êtes qu'à contact, vous êtes supposé rester chez vous sept jours, donc en maladie, payé, bah, peut-être que euh, pour les salariés, être à contact, pour le coup, ça vaudrait euh, la peine, non Qu'est-ce que vous en pensez ah, non, c'est pas une super idée, ça oh, mais il y en a certains qui doivent faire du télétravail, alors... Euh... Qu'à contact Ah bah non, chez nous, il faut non. Faire du télétravail. Mais bon, voilà, ça reste une minorité aussi, il y a quand même des gens qui se rendent à leur travail. Et bien ceux-là, qu'à contact, chez soi, 7 jours, payés, et on bloque quand même à notre manière euh, le système, non On se joue du système, on se joue des règles, en toute légalité. Donc, euh, à réfléchir... Et puis ben, je vous remercie pour euh, votre participation justement à boycotter les réseaux tous les samedis. Merci beaucoup Merci. Quand on ajoutera toutes ces personnes réveillées, c'est ça qui fera la différence entre gagner et perdre, entre une planète joyeuse et une planète en dépression. Trouvons des actions pour bâtir le nouveau monde et des actes de non-coopération et de désobéissance dans l'ancien monde. N'attendons pas un miracle, soyons le miracle la grande levée des consciences nous portera peut-être bien au-delà de nos espérances. On va y arriver. Je suis tous les mardis soirs à Joigny, je fais une permanence. Ouais,